Extrait du Petit Journal de Sœur Faustine Kowalska Aujourd'hui Jésus m'a dit « Je désire que tu connaisses plus profondément l'amour dont brûle mon cœur pour les âmes, et tu le comprendras en méditant ma passion. Appelle ma miséricorde sur les pécheurs, je désire leur salut. Quand tu réciteras cette prière pour un pécheur d'un cœur contrit et avec foi, je lui donnerai la grâce de la conversion. » Voici cette prière. Ô sang et ô, qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. C'était un extrait du petit journal de Sœur Faustine Kowalska, numéros 186 et 187. Retrouvez d'autres textes de méditation chrétienne sur mission-web.com.